Salut tout le monde, je sais que vous êtes là, sur votre PC, votre portable ou votre tablette en train de regarder cette vidéo. Si aujourd'hui vous pouvez le faire, c'est parce que l'outil informatique est devenu suffisamment puissant et incontournable. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Je vous propose de découvrir pourquoi aujourd'hui vous pouvez faire tout ça avec l'informatique et surtout comment en sommes-nous arrivés là. On a souvent tendance à penser que l'informatique commence dans les années 45, en fin de seconde guerre mondiale, avec la création du premier ordinateur entièrement électronique nommé l'Eniac. C'est pas faux Pour ma part, je considère pas que ce soit entièrement vrai non plus. Personnellement, et ça n'engage que moi, je préfère faire partir l'informatique de beaucoup plus loin. En 1645, Blaise Pascal, mathématicien, physicien, inventeur et j'en passe, crée une machine capable d'effectuer des additions et des soustractions. Cette machine sera appelée la Pascaline. Oui, il n'a pas fait dans l'original pour le nom. La pascaline est un calculateur, certes mécanique, mais qui permet d'automatiser un calcul. Ce n'est pas un ordinateur à proprement parler, bien évidemment, mais j'aime à croire que tout part de là. Bon, maintenant que cette parenthèse est faite, revenons à notre éniac. Sa particularité est d'être, en théorie, totalement programmable et avec une puissance de calcul au moins équivalente à celle des machines de Turing. Il occupait un espace de 160 mètres carrés. Dans cette période, on voit aussi apparaître l'IBM Mark I qui permettait 3 additions ou soustractions par seconde. Une multiplication lui prenait jusqu'à 6 secondes, soit beaucoup plus de temps que l'ENIAC. En 1947, apparaît un langage de bas niveau, bien connu de tous ceux qui ont voulu faire leur propre crack un jour, l'assembleur. Le premier programme complet en assembleur arrivera que en 1954. L'Assembleur a été conçu pour permettre une représentation du langage machine sous une forme compréhensible par l'humain, et ce en utilisant des symboles pouvant être mémorisés. Si je prends un peu de temps pour détailler les débuts de l'informatique, c'est parce qu'aujourd'hui tout découle de ses choix ou de ses innovations. L'assembleur par exemple. Il est encore utilisé aujourd'hui et sachez que si vous arrivez à démarrer votre ordinateur, le plus moderne qui soit, c'est parce qu'encore maintenant des lignes de code en assembleur y sont présentes. Dans la catégorie des innovations primordiales, nous avons l'invention du transistor le 23 décembre 1947. Ce transistor va permettre la miniaturisation des systèmes informatiques. En effet, il va devenir le composant principal des microprocesseurs et permettra une augmentation considérable des capacités de calcul. Il faudra attendre pour ça 1971 et la sortie du processeur Intel 4004 composé de 2300 transistors et permettant d'exécuter près de 90 000 opérations par seconde à une fréquence de 740 kHz. Un an plus tard, en 1972, sortait l'Intel 8008 avec lui 3300 transistors. Dans la série des processeurs « modernes », entre guillemets, nous avons l'apparition de l'Intel 8086, composé de 29 29000 transistors et étant le premier processeur de la famille dite des x86, utilisé encore aujourd'hui pour les PC grand public ou les serveurs. Oui, votre dernière Intel Core i7 ou votre AMD FX est toujours basé sur une architecture x86. Alors encore une fois, je simplifie un peu pour éviter une vidéo de 5 ou 6 heures mais effectivement il y a d'autres architectures moins utilisées pour certaines ou totalement abandonnées pour d'autres et des architectures du type x64 par exemple qui sont en réalité des évolutions de l'architecture x86. Autre exemple. En 1975 sort le MOS Technology 6502, il s'agit là d'un microprocesseur 8 bits comme l'Intel 8008 qui est connu pour avoir équipé par exemple la NES ou l'Atari 2600 et qui est encore aujourd'hui utilisé pour des systèmes embarqués. Son faible coût a forcé la concurrence donc entre autres Intel à réduire les prix de vente des microprocesseurs et donc à permettre une certaine démocratisation. Pour conclure, j'espère maintenant que vous aurez compris que votre ordinateur ou tout autre système informatique n'est qu'une évolution de choix et de technologies développées il y a fort longtemps. Si aujourd'hui nous pouvons surfer sur le net, lancer une compilation ou jouer au dernier jeu en vogue, c'est parce qu'entre autres, il y a 40 ans, trois chercheurs de chez Bell Telephone ont réussi à créer un composant miniature, pierre angulaire de toute technologie moderne, le transistor. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse avec une petite fresque en bonus et n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne ou nous suivre sur Facebook et Twitter. Merci à vous.